Sur la figure ci contre, les angles yOx', yOx', celui-ci et xEZ', xEZ', celui-ci, xEZ'. Est-ce qu'ils sont alternes internes Justifie. Bien sûr qu'ils sont alternes internes. Regardez les deux droites. Y, Y prime, Z, Z prime, coupé par la séquence X, y prime, à l'intérieur, entre ces deux droites, ça, à l'intérieur, interne, hein, interne, à l'intérieur de ces deux droites, comme vous constatez, les angles sont des deux côtés, alterne d'un côté alterne de l'autre, ça alterne, Alterne, interne, alterne, interne. Sur la figure ci-contre, nomme deux paires d'angles alternes internes et quatre paires d'angles correspondants. Voilà, ah, beaucoup de paires. Alterne interne. Alors, on va penser de droite XX' et HL. XX' et HL. Je prends cette séquente. Et je trouve tout de suite deux angles alternants Entre XX' et HL, des deux côtés de la séquente TL. Bien sûr, les angles alternants ne sont pas forcément égaux. Voilà, une paire, une autre paire. XX' et HL avec HT. Voilà, ici, encore, encore, deux angles alternataires. Donc, deux paires d'angles alternataires, quatre paires d'angles correspondants. Bon, oh, ben, ça fait beaucoup, hein? Allez, on y va. L'angle 1 et l'angle 2 correspondants. L'angle 3 et l'angle 4 correspondants. Encore une paire. Pour cela, on pourra prolonger, bien sûr l'angle 5 et l'angle 6, on prolonge. Allez, Voilà, vous l'avez trouvé. L'angle 7 et 8. 7 et 8 correspondant, toujours les deux doigts dont on cause, c'est X exprime et HL. Par contre, les séquences, parfois c'est TH, parfois c'est L. Et voilà, on a trouvé pas mal de paires d'angle alterne interne et d'angle correspondant.